Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on continue de tester des prototypes de la Ludum Dare numéro 39, qui s'est donc déroulée du 28 au 31 juillet 2017 et qui avait pour thème Running Out of Power. Avant de tester des jeux que j'ai sélectionnés de façon plus ou moins aléatoire, euh, j'aimerais vous montrer ma candidature, dirons-nous, à cette Ludum Dare préférée. Eh oui il s'agit d'une game jam et quelqu'un a proposé du coup, vu qu'il ou elle n'avait pas d'idée, de faire de la jam. En anglais, jam veut dire confiture. Quelqu'un a donc fait de la véritable confiture et ça me fait toujours beaucoup rire. Donc voici l'IRL jam de la Ludum Daré numéro 39. De la confiture avec indiqué les ingrédients et les outils utilisés avec de foliens. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Passons à la suite. Le premier jeu auquel nous allons jouer est donc Power Cut Inc. est un jeu où il faut garder la lumière éteinte ou allumée pour permettre aux gens de continuer de travailler tout en y réglant des problèmes d'électricité. Je crois que c'est ça. En gros, le, le jeu dit que on a des problèmes de générateur d'électricité. Et du coup, il faut qu'on éteigne et allume les lumières euh, au bon moment pour ne pas avoir de coupure de courant et en même temps permettre aux gens de continuer de bosser donc c'est un peu au dépend des gens qui vivent à l'intérieur, qui travaillent à l'intérieur. On est parti, premier premier euh, Gagner 2 dollars avant 6 h du soir, il est 8 heures du matin, vous ne le voyez pas à cause de ma vidéo, bougez pas. Voilà alors, euh, donc le but est de faire 2 dollars avant 6 heures du soir et de. il est 8h du matin et donc il faut cliquer sur le Power ah oui, Generator. D'accord. Hop. On va arrêter celle-là. Tout a l'air de bien se passer. J'ai gagné un dollar Voilà, c'est bon, c'est bon. Allez, travail, petit humain. Voilà, il faut que je. J'allume et j'éteigne euh, en faisant attention. Ok, voilà, j'ai réussi. C'était le niveau 1. Ça va, c'est drôle pour l'instant. C'est pas passionnant, mais c'est sympa. Alors, 6 dollars, d'accord. Et là, ils sont deux. Ok, donc il faut que j'ai deux pièces éclairées en continu. Il faut pas que je surcharge des choses. Ça va bien. Oh, il m'envoie des petites insultes quand ils ont plus de courant. Ah, du calme. Ah, oh, j'aurais pas dû couper le courant. Ça a supprimé le travail qui était en progression. Ah, mon dieu. D'accord. Ok, il faut que je fasse attention à ça. Non, chat c'est pas le moment de... Oups j'ai réussi <rire> Coucou chat C'est absolument pas le bon moment Elle est devant mon écran On va attendre deux petites minutes J'ai toujours un chat devant moi Mais on va tenter quand même Allez C'est parti Ils sont trois ce coup-ci Il ah, y en a un qui commence par le café quoi, On dirait moi Oh non Coupure de courant, coupure de courant. Ah mon dieu. Tu vas travailler, toi, oui <rire> C'est compliqué, c'est stressant. Il se passe des choses, mais c'est stressant. <rire> J'aime bien ce jeu. Étonnamment, j'aime bien le jeu, je dis pas grand chose. Parce que ça demande vraiment d'être euh, ric-rac dessus. Mais c'est intéressant, j'aime bien l'idée de. Euh... Voilà, vous avez tant d'énergie euh... pour gérer les choses. Ok, niveau 4. On est parti. Ils sont 4, oh mon dieu. Ah Mais pourquoi vous avez deux salles de pause <rire> enfin je dis ça c'est pas sympa parce que c'est vrai que c'est bien de salles de pause quand on a plusieurs étages mais euh, c'est compliqué à éclairer du coup oh, Dieu. je suis une très méchante CEO allez c'est parti production les enfants non c'est pas le bon ça va le faire ça va le faire ça le fait ah c'est difficile c'est passé de facile à. Mais en même temps, c'est un prototype, ça marche bien. Euh, je peux pas réclamer plus que ça. Euh, je vais essayer de faire le niveau 6 et euh, probablement arrêter histoire d'avoir le temps de tester les autres prototypes. Hmm, c'est pas ça. Euh, c'est si, c'est si. Ça va être compliqué. Ok, les enfants. Non, chat, c'est pas le moment, chat. Mais oui, j'y t'aime, chat. Il y chat juste là, voyez, juste là, un petit peu. Game over. J'ai pas réussi, du coup, chat. C'est ta faute, un petit peu, quand même. Tu veux <rire> Bien Viens, dis bonjour à la caméra. Oh non. C'est ça. Dis bonjour. Voilà. Ah, donc, j'ai perdu. Étonnamment. <rire> Ce jeu est sympa. Maintenant, il est assez drôle, euh, je vais pas réessayer je vais aller jouer aux autres jeux yeah, on peut revenir au menu ça c'est bien, c'est cool c'est rigolo euh, et, mais ça a cet aspect euh, éthiquement très douteux de... Euh, on va limiter les choses au maximum pour nos employés pour pas faire trop de dépenses on a des problèmes de générateur donc on va couper le courant enfin, bon, c'est une gestion pas très humaine des choses on va dire ce qui m'amène à notre prochain jeu voici despotisme 3k despotisme 3k donc le but est plus ou moins de retirer du de l'énergie des piscines de gens qui font pitié plus ou moins de pitiful people donc euh, la... voilà ce que le texte dit bienvenue dans despotisme 3k Gardez un oeil sur le nombre de gens qui font pitié, de pathétiques gens et leur nourriture, mais aussi accumuler la principale ressource, le pouvoir, l'énergie. Alors les contrôles, c'est plus et moins, plus et moins sous les bâtiments pour distribuer les gens pathétiques dans entre les objets. Le pouvoir, le, le power pour le, le niveau 2 est de 100 Et nous perdons 0,2 pouvoir par seconde. J'appelais ça pouvoir parce que je trouve ça intéressant dans, cette, dans ce contexte, s'appelait ça pouvoir plutôt qu'énergie. C'est l'énergie, mais c'est aussi du pouvoir sur les gens. Et du coup ça pose de bonnes questions. Et ça explique pourquoi j'ai fait une, une tentative de.. Euh, de liaison avec le jeu précédent. Ok, alors c'est parti ok ça a l'air de bien se passer je ne je vais pas souligner ce qu'ils font dans le reproductory facility hein on va dire ça comme ça bioreactor station allons y mettons le dans le bioreacteur qui semble en finir avec eux. le food producer N'a pas l'air de leur faire de la nourriture, mais les ramène après. Misery Generator crée de l'énergie. Reproducteur Pacility nous permet de créer de nouveaux petits humains. On va en retirer un, on va mettre un ici. Hein? On va en mettre un là. Voilà, voilà, comme ça, ça nous a des humains. D'accord. Donc, voici notre poule de gens pathétiques. Ceci, le générateur de, mis de misère. Le truc de, re de reproduction le truc de nourriture et le biorecteur. Tout va bien de ce côté là. J'ai 10 secondes, enfin, tant de secondes avant qu'il faille les nourrir. Je gagne du pouvoir. J'en ai 90 sur 100. Très bien. Il va falloir dans la reproduction faut que vous produisiez plus, les enfants. C'est pas possible autrement. Faites de la nourriture. Ah Niveau 3. Il y a un event au niveau 3. Utopie. Euh, atteignez la nourriture. Full nourriture et pouvoir pour finir ce niveau. D'accord. 160. Okay. Okay, il va me falloir. pas ce que ça fait ça en fait. Oh non, j'ai je... <rire> non j'ai perdu, j'avais plus de petits gens. J'arrivais plus à pouvoir les, les faire se reproduire. Peut-être que j'en avais plus assez aussi, il en faut deux à chaque fois, c'est ça. Ok, donc il va nous falloir. On va en mettre plus dans la reproduction. On va en mettre un ici. Voilà. Voilà. Un qui va aller dans le mur directeur. Ouais. On produit plus d'énergie, les enfants, là. Il le faut. J'ai pas le choix. Ah, mon dieu, comment je vais faire Je nourris mes machines d'humains, c'est terrible. Ah, ce sont des personnes. Faut pas faire ça. J'ai pas mis assez dans la production. Si, c'est bon. J'ai pas de limite de temps pour accéder euh, au niveau suivant, donc c'est pas la peine que je me presse en fait. Il vaut mieux que je me concentre sur avoir beaucoup de gens pour commencer, pour après pouvoir les... C'est horrible ce que je suis en train de raconter, mais c'est pas grave. <rire> Allez, encore. Faites des bébés. Je ne peux atteindre qu'un certain nombre de personnes, cela dit. C'est pas grave, on va continuer. Continue, faites des bébés pour l'instant, je vais voir jusqu'où ça me mène. Il va falloir plus de nourriture aussi. Je peux pas les nourrir. D'accord. Ça va compliqué. On va recommencer. Alors, il me faut. Voilà. 4 personnes là-dedans, personne là une personne là-dedans, une personne à nourriture. D'accord, donc le bien-recteur ça me crée beaucoup plus d'énergie plus vite, mais ça ne me permet pas de... de garder mon petit bonhomme longtemps. Je sors les du immédiatement, c'est pour ça qu'on va dire des petits bouts d'humain dedans. Euh... Pourquoi, pourquoi, pourquoi je ne peux plus vous faire vous reproduire Expliquez-moi. Je ne comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai atteint le niveau 3. Alors, level 4. Utopie, full food et pouvoir. Très bien. 260, ok. Mais maintenant, est-ce que je peux? Oui, je peux. Cool. Tout le monde fait des enfants ce coup-ci. Ça suffit. Voilà. Sans qu'on de faire des petits gens. Et. Après, on pourra les sacrifier dans le bioréacteur. C'est horrible comme jeu. J'aime beaucoup. <rire> oh mon dieu. Le capitalisme poussé à l'extrême. On y est presque. Yes, niveau 5. Alors, rébellion. Envoyer 6 humains dans le bioréacteur pour forcer les autres à travailler. D'accord. Euh, rembourser les, les humains qu'on a dépensés. <rire> ils ont peut-être pathétiques en théorie, je trouve ça quand même vachement, euh, vachement pas très sympa comme gestion de population. Yes, 6 épidémie. Un humain meurt toutes les 20 secondes. Ah oh non, ils sont malades. Ça va être la galère. Du coup, on va mettre le max sur la reproduction. encore moins les sacrifier qu'avant parce que du coup il y en a déjà beaucoup trop qui vont mourir Ah ça va être dur la gestion de population niveau, niveau 7 Un accident est arrivé la production de nourriture est cassée le bioreacteur va donner deux fois plus de... Ah mon dieu on leur fait manger eux-mêmes, on les fait manger les gens Ah, ah c'est horrible ah, Je vais m'arrêter là pour ce jeu euh, c'est intéressant donc euh, vraiment le but c'est de sacrifier des, des, des, des gens en fait euh, pour créer de l'énergie euh, en termes de propos c'est euh, hardcore c'est du capitalisme poussé à l'extrême si on y réfléchit <rire> euh, le, les graphismes l'ambiance de jeu sont très bien faits et le système de gestion me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de gestion. Donc euh, c'est vrai que j'ai passé plus de temps que ce que j'aurais dû. Mais euh, c'est pas grave, je vais couper. <rire> Au montage. Euh, c'est un jeu intéressant, je trouve. Euh, c'est très simple. Mais ça marche très très bien. Les petites animations sont vraiment impeccables. Il se passe toujours quelque chose. Euh, L'équilibrage du jeu est plutôt bon, je trouve. Parce que... Il euh, y a effectivement toujours quelque chose à faire. Euh, Qu'on soit déjà un niveau élevé ou non la preuve dès les premiers niveaux, j'ai perdu une fois que j'ai récupéré quand j'ai compris comment ça marchait bah, je me suis mieux débrouillé. mais au fur et à mesure je vois la difficulté vraiment augmenter et je trouve ça vachement bien du coup pour un prototype il euh, y a tout ce qu'il faut, il y a un menu pause, il euh, y a un petit écran d'accueil malgré tout même si c'est pas vraiment un menu mais il y a quand même un écran d'accueil donc pour un prototype de game jam je trouve ça franchement sympa, bien développé, bien fait, bien équilibré, surtout pour un prototype de Game Jam. Et euh, voilà, j'aime beaucoup. Et on va donc passer au jeu suivant. Le jeu suivant est Abandon Ship. Donc euh, abandonner le navire ou le vaisseau spatial en l'occurrence. Ship en anglais ça peut vouloir dire bateau ou vaisseau euh, spatial. Euh, notamment, <rire> il y a une autre signification on en parlera une autre fois. Euh, L'ambiance a l'air un peu chelou dans ce jeu. Je vous l'avoue. L'ambiance a l'air un peu étrange. Mais euh... on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, intrus détecté, donc des intrus détectés. Euh, toucher R pour posséder. Euh, des, des intrus intru quand il est devant l'aperture, donc l'ouverture. De ce que j'ai lu, on joue euh, l'IA, donc l'intelligence artificielle euh, d'un vaisseau spatial qui était abandonné. Et le fait qu'il y ait des intrus qui soient venus explorer ou plus ou moins piller les restes de, de notre euh, vaisseau, eh bien, on a décidé que c'était le moment, ça nous réveille et donc euh, on va en profiter. Alors, il faut que je Ok, alors, click on chip system to use, drag to move camera. Ok, okay um... ah, toi viens, petit, petit. Pour l'instant je peux utiliser que ça. Si j'ouvre ça ça fait quoi Hop oh, bah, il est mort. Oups. Voilà, j'en ai deux là avec moi, très va bien. Oh, viens par là. Ah d'accord, mon but ça va être de l'éteindre J'imagine? Hmm. Je ne sais pas, ceci dit, peut-être que mon but c'est de les faire monter. mystère s'épaissit. Ah, voilà, d'accord. Je peux les tuer quand ils passent sous une... Hop oh. Toi, tu descends. Ah, je peux plus une fois qu'ils sont... plus assez de, de pouvoir, c'est ça Ah, comment on fait J'ai trouvé C'est... Le... L'ascenseur mmh. Allez, viens des... Il faut que tu viennes faut qu Il faut qu'il y en ait un qui vienne je puisse remonter l'ascenseur ensuite non voilà. allez viens allez viens allez viens allez viens viens oui si si si, si si si si si si si tu viens viens viens viens viens j'ai besoin de te, de ton énergie vite s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît non ça va être trop tard ça doit pas être ça il se passe beaucoup de choses dans le jeu en vrai, on voit qu'on peut faire et c'est assez mal expliqué. J'ai pas mal de choses à faire, mais je pense que je peux toi tu veux. Faire le mort. Je vais en faire monter un de vous deux, je me fiche duquel. Allez Mène-toi. Ah, toi tu meurs Hmm viens, viens, viens. Allez, viens. Oh les viens. C'est pas très très cool. Allez, oh, tant pis. Si viens. Raté. C'est pas grave, allez. Si je fais... Ah non, j'ai fait une bêtise. Petit pas de menu pause encore. Ok, tout va bien. Relève-toi, relève-toi. Donc, je peux faire morte. De d'un coup. Ah, ah. Ok, alors maintenant, on va essayer de comprendre comment je peux... Non, non relève-toi, relève-toi, relève-toi. Est-ce que j'ai pas un bouton pour tirer sur des gens C'est important. Allez. le mort Attends que le machin y vienne oh, allez là allez allez allez là voilà lève toi ah, je peux me cacher derrière des objets aussi Oh. Ça va bien se passer. Voilà, leur navette. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que... Comment je... Comment je fais Nu Comment je... Comment je... Ah Ah Ça doit pas être le bon endroit, en fait. Hum... Mmh. Allez, mort, mort. Petit, petit, petit. Voilà. Toi, tu vas monter là-haut. C'est pas par là Non, c'est pas là. Non, c'est pas par là. elle où là Il est où là c'est pas ça la batterie non plus, mais. Mais je comprends rien moi. Ah, j'en ai un autre. Ah J'en ai un qui peut tirer, enfin. Très bien. Elle est où cette batterie Ah non, j'ai plus. J'ai plus. Qu'est-ce qu'il. Mais j'avais pas encore fini mon énergie. Ah, les intrus nous ont détruits. Nous ne sommes jamais allés à notre destination. C'est extrêmement frustrant. Euh, le jeu n'est pas très très clair sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Il y a des instructions en bas, mais c'est pas si évident que ça à comprendre pour autant. Et les instructions arrivent de façon progressive, alors que le joueur avance beaucoup plus vite. Donc c'est pas évident, et surtout pendant longtemps là, la seule, la seule euh, instruction que j'avais, c'était pas de bouger l'espèce de cadavre que j'avais possédé. Mais de. d'activer de, de, de, des systèmes. Donc c'était pas très très clair pour moi. Euh, j'ai lu plus, un peu plus les instructions sur la page du jeu, ça m'a aidé, mais pas non plus outre mesure. Je, je, je vais retourner au. Voilà. Euh, du coup, euh, le jeu a l'air très, très intéressant, ça va être d'être un, un sacré puzzle, mais j'ai l'impression que les touches d'interaction ne sont pas. Pardon sont pas vraiment au point, en fait. Et du coup, je me demande si c'est fait exprès, ou si c'est... Enfin voilà, les contrôles sont pas si évidents, le... c'est encore assez confus. Il y aurait sans doute un travail encore à faire là-dessus, sur clarifier le... qu est -ce qu quel est le but, comment on interagit avec les choses. Euh... Et en plus, j'ai l'impression que les interactions se débloquent en fonction des instructions qui sont affichées. Enfin, c'est sans doute qu'une impression mais c'est pas bon signe d'avoir cette impression euh, ça va un peu conclure euh, notre euh, séquence d'aujourd'hui malheureusement sur un jeu qui est un petit peu moins clair mais le jeu est joli pour un prototype de Game Jam une fois encore et, euh, et l'idée de base était intéressante c'est à dire de, de hacker de prendre possession, de posséder comme ça des humains, de jouer des zombies possédés donc par cette intelligence artificielle pour essayer de sauver l'intelligence artificielle en fait. On joue l'intelligence artificielle et on veut se sauver auprès de la vie des, des personnes qui sont montées sur le, sur le vaisseau. Euh, donc c'est intéressant et donc vous remarquerez que les trois jeux ont un petit peu ça en commun de sauver leur énergie, de sauver l'énergie, de, de créer de l'énergie, ou d'en sauvegarder aux dépens d'entités humaines, en fait. Et donc je trouvais ça intéressant qu'il y ait plusieurs développeurs qui aient une idée similaire, euh, qui soit donc très sombre, en fait, très dark, de voilà, créer des jeux qui vont forcer le joueur à faire des choix, comme mettre des gens dans le, laisser des gens dans le noir ou les tuer, les sacrifier, les utiliser euh, pour survivre, garder l'énergie voulue, nécessaire, au bon fonctionnement d'un système. Que soit le système de jeu, euh, le système électrique de la boîte euh, dans le premier jeu, dans Power 4, ou, euh, ou d'un système qu'on ne connaît pas, tout simplement dans, dans, dans, dans le, le jeu précédent, il euh, n'y avait pas de... On ne sait pas à quoi sert cette énergie, l'énergie qu'on crée avec sacrifiant tous ces petits personnages. Mais, on les sacrifie quand même, parce que le but du jeu, c'est de, la... de produire de l'énergie, sinon on perd. Donc en fait, pour son propre intérêt, le joueur va devoir sacrifier des gens. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir des jeux qui vraiment forcent à le faire, euh, qui ne posent même pas la question si c'est bien ou mal. Euh, non. Pour survivre, là, tu dois sacrifier des personnes, euh, leur travail, ce qu'ils font, peu importe le, le, les raisons derrière. Donc c'était intéressant. Et à la fois ce sont des plutôt bons jeux en fait. Ce sont des bons systèmes de jeux, ce sont des jeux qui sont amusants à jouer. Et beaucoup de gens ne vont pas du tout se poser la question en jouant à ces jeux de est-ce que c'est très moral de faire ça, non, c'est drôle, c'est LG, tout ça, tout ça, mais voilà. Euh, le genre de jeu qu'on peut créer avec le thème donné, c'est aussi ça. Il y a énormément de jeux euh, dans cette d'arrêt qui sont allés un peu droit au but. Le thème de d'arrêt moi personnellement, ne me plaît pas, dans le sens où c'est presque déjà une mécanique de jeu. Running out of power, donc arriver au bout de son énergie, c'est déjà plus ou moins une mécanique de jeu. Et c'est pas forcément une mécanique très amusante, ni très drôle. Et donc les trois jeux d'aujourd'hui, pour moi, étaient un petit peu le signe de, même quand c'est bien fait, il est quand même possible de faire des jeux très bien faits, mais au message assez douteux. En fait, ou assez sombre qui est que, bah oui, une fois qu'on nous demande de survivre euh, on est des joueurs, mais dans un contexte comme ça on ne se pose plus aucune question éthique donc je trouve ça très intéressant et euh, j'espère que vous aussi sur ce, ce sera tout pour cette bouilloire merci d'avoir suivi